Hey, bonsoir tout le monde, ben bah, bah, voilà, hein, je vous disais, la vie est un jeu, c'est génial, tout le monde attendait des réponses, et ben, bah, on n'en a pas, et ben bah, non, c'est comme les masques, il n'y a pas de réponse. Et euh, nous avons notre premier ministre qui a passé une heure à tourner en rond, je vais vous le dire, je ne vais pas tarder à vous le dire, je vais vous le dire dans quelques instants, ça va pas tarder, je sais pas. Peut-être, à moins que il faut voir éventuellement, et que sais-je encore. Voilà où on en est. Le résultat des courses, eh bien, on n'est pas plus avancé. Bon, il y a une chose qu'on sait, hein? les enfants, maternelles et cours primaires, tous à l'école. Et sans masque. Non, pas de masque pour eux. Niet. Non, ils n'ont pas le droit. Les enseignants, ils ont le droit. Les enfants, ils n'ont pas le droit. Les enfants, ils ont le droit de se filer le virus entre eux, mais les enseignants, ils sont protégés. voilà. Donc, les enfants, pas dasque Vous comprenez bien qu'un mètre de distance pour un enfant de cours préparatoire ou euh, cours élémentaire, euh, le maître, c'est pas vraiment le genre de truc qui est vraiment très... Euh, qu'ils ont vraiment en tête, hein? donc euh, ça va être un petit peu compliqué cette histoire, alors ils n'auront pas de masque, euh, le 1 mètre de distance ça va être un peu compliqué, hein? au moment de la récré, voire même au moment de rentrer en classe, il y a la classe euh, une semaine sur deux, ouais, ou une semaine sur trois, ou un jour sur deux, ou... okay. voilà ah, on est vachement avancé avec ça, je vous dis, moi, on ne va pas la gagner la guerre avec des gars pareils. Ou... <rire> Allez, à la tête de l'État, on ne va pas la gagner la guerre, je vous dis. Sérieux, non, mais sérieux. Alors d'abord, on envoie les enfants au casse-pipe. Ah ouais, avant, avant, on envoyait les soldats au casse-pipe. Maintenant, c'est les enfants. D'abord les enfants, au casse-pipe. Après, plus tard, les collégiens. Après, encore plus tard, les lycéens. Et tout ce beau monde va se retrouver à la maison plus vite que prévu. Parce que, eh ben ils n'auront pas été testés. Euh, les masques, euh, c'est au petit bonheur la chance. On en a, on n'en a pas. Euh, et, et voilà. Alors, si après ça, vous pensez pas qu'on n'est pas dans un jeu, hein, euh, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein, Ou dans un gros foutage de gueule ou dans un euh, je m'en foutisme royal hein, ça aussi ça, ça, peut, ça, ça marche c'est c'est bien bon à côté de ça vous allez avoir tous les magasins donc vous allez pouvoir et vous agitinez dans tous les magasins et allez pouvoir faire vos courses tranquillement puisque tout va ouvrir donc ça va être génial alors ça va être des listes interminables chez le coiffeur et puis euh, chez les esthéticiennes pour les femmes hein. euh, ça va être euh, ben, dans les bus, dans les bus oh, ça, oh, ça, je suis curieuse de voir comment ça va se passer dans les bus et dans les trains parce qu'ils disent disent euh, euh, une personne sur un siège, sur un rang. Hein. Donc euh, les bus en général, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans un bus, hein, mais un bus c'est deux places hein, sur deux rangées. Voilà, avec euh, un couloir au milieu. Alors imaginez euh, une personne assise chaque bout. Une personne par, euh, de chaque côté. Hein. Alors, il va falloir combien de bus pour transporter tout le monde qui va aller bosser Pareil pour les trains, hein On faire comment Ben, il va falloir qu'ils, du coup, euh, plutôt que de mettre l'argent sur euh, France, ind, euh, Air France euh, pour euh, faire voler les avions, il va peut-être falloir qu'ils mettent l'argent dans les bus pour en construire, parce qu'il va y avoir quelques-uns, hein Ben oui, parce que une personne... Enfin, euh, il euh, y a euh, deux rangées... Euh, allez dans un bus, vous mettez une dizaine de personnes, grosso modo. Quand vous voyez euh, tout le monde qui a le matin agglutiné entre ceux qui vont au travail, euh, ceux qui vont à leur vie, etc., ça va être un joli bordel. Ça va être un joli bordel. Oh, vive le déconfinement <rire> top. Je trouve que ça va être top. Ouais, bon après on ne pourra pas aller travailler au-delà de 100, km. on pourra pas se déplacer au-delà de 100 km. Et la personne qui part de Paris à Marseille pour aller bosser et qui rentrait tous les soirs ou une fois par semaine, n'y est pas le droit. Tu restes chez toi, fêter le travail, ou alors bah tu restes au chômage, tu fais comme tu veux, tu vas pas bosser, pas plus loin de 100 km. Et ouais, bah, ici euh, nous euh, on est euh, dans le sud, hein, du côté de Nice, bah, Marseille ça fait 300 bornes. <rire> et bah, celui qui va de Nice à Marseille, et bah, hey, dans le cul, lui, il ne pourra pas. <rire> voilà. Ouais. Mais par contre, les enfants, euh... ouais, en... au front. Allez, allez. On se débarrasse les gamins. Sérieux. Ils ont rien de plus. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Quoi. Ils n'ont rien trouvé de mieux. Bah, ouais ils savent pas quoi faire en fait <rire> et ben oui quand on a le cul entre les deux chaises hein, c'est comme ça que ça se passe hein. ben ouais ben ouais quand on euh, quand euh, en fait il y a la balance de l'économie hein, et puis il y a la balance de la santé et euh, les deux ne euh, euh, sont pas compatibles enfin euh, non elles sont pas compatibles parce que quand on met en danger la santé pour l'économie je me dis qu'il y a quand même un problème quelque part parce que moi je ferais passer la santé avant l'économie, c'est plus important, la santé. Hein. L'économie, euh, on verra ça plus tard, quand euh, la santé, il euh, n'y aura plus de problème. Hein. D'abord, on se soigne. On fait tout ce qu'il faut pour soigner. Hein. Et puis après, bah, l'économie, on verra. On aura toujours le temps d'y penser plus tard. Hein. Ce n'est pas euh, urgent. De toute façon, euh, les petites entreprises, elles se sont déjà cassées la gueule. Euh, il hein, n'y a, a, a que les courses qui tiennent. Hein. Bah, donc, euh, je veux dire, les, le mal est fait. Je sais pas ce que ça pourrait faire de plus, hein. le mal est fait. Donc, euh, normalement, hein, dans un monde qui tournerait rond, où tout peut irait bien, où ce serait à peu près correct, hein, on ferait penser à la santé d'abord. Et puis, euh, on n'enverrait pas les gamins à l'école alors qu'on est encore euh, euh, en pandémie. Hein, parce que euh, même si, soi-disant, euh, euh, les malades ont diminué, les morts ont diminué. Ça ne veut pas dire pour ça que le virus s'est barré. Non, on n'est pas encore en été, les gars. Non. Et puis, euh, je vous signale qu'il résiste à plus de 40 degrés, le virus. Ouais. Bah, on est loin de les avoir, les 40 degrés. Ah, même ici, hein, j'aime autant vous dire qu'on n'y est pas encore. Hein. Donc, euh... Non, mais ils sont, ils, ils sont Parce plus, ils ont déjà prévu qu'il y aurait peut-être éventuellement, peut-être éventuellement, euh, deuxième retour à la maison fin mai, début juin. Ouais, bah oui, pas bah forcément. c'est logique. Ça serait même logique, c'est imparable. C'est imparable. Alors moi, je vous conseille de ne pas jeter vos attestations, hein, parce qu'elles risquent de vous servir euh, d'ici quelques semaines. Hein. Je pense que ça va... Euh... Je vous dis, ça va être... On en a au moins pour deux, trois ans avec cette histoire. Hein euh, que ce soit au revoir parce que vous allez voir hein, que là, euh, pendant l'été, il va se calmer, hein, on va être moins malade, les autres maladies vont venir, on, on, on va se rappeler qu'au final, il n'y avait pas que le, le ce, ce virus, hein, qu'au final, il y a quand même des gens qui sont malades du cœur, qu'au final, il y a quand même des gens qui sont malades d'autres choses, d'autres maladies en dehors de celle-ci, hein, et, et toutes les autres maladies, elles bah, ouais, vont revenir. Hein, donc euh, voilà. Et puis euh, bah, quand l'automne va arriver, toutes les maladies vont disparaître pour laisser place à un virus. Un nouveau, qui aura muté entre-temps. Hein, parce qu'il aura eu deux mois pour euh, muter, pour se faire toute une transformation. Oui, oui. Vous allez voir, ça va être génial. Oh, C'est génial. Hein, je vous dis mes enfants, ben, si on ne fait pas quelque chose, on n'est pas sorti d'auberge. Bon, C'est comme ça. Parce que avec les gens qu'on a à la tête du gouvernement, ben, c'est pas gagné. Ben, c'est pas gagné. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils nous disent, il euh, y a un témoignage hein, qui disait, euh, ah ben ouais, mais nous, on attendait une réponse, hein, euh, on attendait qu'ils nous donnent des réponses, <rire> qu'ils nous trouvent des solutions. Ah ben tiens, ben, vous pouvez toujours l'ordre, des solutions, <rire> s'ils si en avaient. Ah, ils en ont pour eux, hein Oui, oui, oui, ouais. ouais, ils en ont pour eux. L'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Voilà. À partir du moment où vous leur apportez de l'argent, pour eux, ça va. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de microbes, il n'y a plus de virus, il tout va bien. Mais si vous ne leur apportez pas d'argent, non, non, non, là, a, ça, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Voilà. Bon, ben, écoutez, hein Chacun joue son jeu à sa manière. Hein euh, chacun euh, s'amuse comme il peut. Hein <rire> c'est con parce que là-haut, ils, là ils ont décidé de, de jouer avec nous, avec notre santé. Bah, et, bah euh, voilà. Hein et, on n'y fait rien. Hein chacun joue le jeu qu'il peut et, et eux, c'est notre santé. Enfin, c'est surtout la santé de nos enfants, puis au final. Hein Puisque euh, les enfants, euh, bah, euh, première de premier lignée, hein et les plus petits en plus, hein, crèche maternelle et euh, cours préparatoires, du, du CP au CM2. Allez, en, à l'école. On dégage. Oh, bah, ça fera moins d'enfants. Je, je vous le dis, moins d'enfants. Voilà. Donc plus de liberté aux parents pour aller travailler. Bah ouais, ils ont plus d'enfants à s'occuper. Plus de liberté aux parents pour aller travailler. Et voilà. Et comme ça, ils gagneront plus de sous. Et puis ils travailleront encore plus parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont pris les enfants, donc ils travailleront encore plus pour euh, pouvoir oublier le chagrin. Et puis, euh, voilà. Sans compter que ça va... Euh, que, euh, en dehors que les enfants risquent de tomber malades, voire pire, bah, ils risquent aussi de ramener euh, le virus. <rire> et du coup, bah, euh, il va faire... Euh, ils rentrent le soir, euh, bonjour maman, bonjour, bonsoir papa, bonsoir maman. Et puis euh, papa, maman, bah, ils vont faire euh, la bise aux, aux copains, aux copines qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps, à la famille, euh, etc. Et puis ça va être une jolie pagaille. <rire> Il bah bah, vaut mieux prendre avec le sourire. Qu'est-ce hein, que vous voulez que je vous dise? Hein, parce que si vous commencez à, à le prendre du mauvais côté, là c'est foutu. Hein, ça là c'est euh, antidépresseur, euh, suicide et tout ce qui est réservé. Donc on prend avec le sourire, <rire> et, puis, euh, et puis on se dit que bah, euh, si on attend après eux, euh, c'est pas la peine. <rire> c'est des incapables. C'est des incapables, que vous voulez que je vous dise, hein? c'est pas, euh, pas un jugement, c'est un constat, c'est des incapables. Voilà, ils pensent qu'à leur gueule, ils pensent qu'à leur porte-monnaie, et, nous, bah, euh, et bah, nous, on fait comme on peut, avec les moyens du bord, c'est-à-dire zéro zéro. Que dalle. Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien. Puisque tout le monde trouve ça normal et que personne ne se révolte, c'est que tout va bien. Hein euh, tout le monde est content. Hein le 11, tout le monde va partir au boulot. Ça va être génial. Les enfants à l'école, ça va être génial. Et, euh, et voilà. Hein tout, tout le monde est content. Et ben voilà. Tout le monde est content. Et surtout l'État qui est content. Hein, parce que... Il ne s'est pas assez foutu d'argent dans les poches avec les ce qu'il a passé en outrance. Hein. Euh, maintenant, il, il va nous faire travailler. Puis, il va nous faire croire que la dette, c'est de notre faute. Hein. C'est en confinement. Hein. On est tombé malade. fallait pas tomber malade. fallait pas avoir le virus. C'est à cause de nous qu'il qu a fallu faire une, euh, un confinement. Et du coup, c'est à nous de payer. Bah hein, tiens. Voyons. Hein. Voilà. Mais, euh, voilà, hein, les dernières du front, hein, c'est le cas de le dire. Les dernières du front. C'est les dernières du front. Donc, euh, bah écoutez, euh, si vous avez encore confiance, si vous faites confiance, euh, si vous avez encore un quelconque espoir, euh, bah, c'est que vous n'avez rien compris à l'histoire. Non, vous avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Et je suis désolée pour vous, hein, mais euh, premièrement, ça va pas aller en s'arrangeant. Hein. Et deuxièmement... Euh, risque d'y avoir de sacrés sacrés sacrés problèmes et autres que ceux qui sont là maintenant. Hein ouais. Mais faites le côté, mais vous avez raison, il n'y a, a pas de mal. Faites leur confiance, écoutez-les, écoutez ce qu'ils vous disent, obéissez à leurs lois, mais tout va bien. Et, et tout va bien. Et tout va bien. Et tout va bien. Si vous voulez. Et oui, voilà. Bah, bon. Moi je suis désolée, je ne suis pas d'accord. Donc euh, je fais ma révolte de mon côté. Hein. Bon, je suis désolée, c'est pas grave j'ai la lumière qui m'éclaire. Bon, là, le soleil, il cache derrière les nuages et en plus, il est passé de l'autre côté de la colline, donc il n'y a plus de soleil. Voilà. Il est clair encore, mais... Euh, il est un petit peu... Il a été se il Il était désolé. Il était désolé pour la France, là. Il était désolé. D'ailleurs, il pleut en France... Euh... Une grande partie de la France est sous la flotte. C'est pour vous dire hein, à quel point il, il s'est caché sous les nuages tellement... <rire> c'est comme les corbeaux. Hein, ils volent sur le dos pour pas voir la misère qu'il y a ici. Tellement c'est tellement c'est ridicule. C'est pathétique. Et vous croyez encore un, un monde comme ça c vous êtes aussi pathétique que sérieux. Aussi pathétique C'est pas possible. Vous y croyez encore. <rire> C'est ça, ça qui est marrant. C'est que plus ils vous enfoncent, plus ils vous mettent dans la merde, plus ils vous montrent ce qu'ils sont, au final, des bons à rien, des incompétents, des, des incapables, des... Et plus ça fonctionne. Eh ouais, eh ouais. Eh ben, on a toujours dit, hein, on peut... Il n'y a pas meilleure cachette que d'être au vu de tout le monde. Euh, C'est ce qu'ils font. Ils se cachent plus, ils sont au vu de tout le monde. <rire> et ouais, bah, du coup, bah, tout le monde les voit, mais personne ne les regarde. Voilà. Et tout le monde les croit. Enfin, une bonne partie des gens y croient. Ceux qui ne croient pas, euh, sont deux. Deux parties. Celui qui a envie de leur casser la gueule et qui vont commencer les manifs euh, dès qu'ils euh, vont pouvoir le faire, hein. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, il y a ceux qui sont dans leur coin et qui mènent la guerre euh, silencieuse. Ah oui, ah, des... des obéissances citoyennes, la guerre silencieuse, voilà. Moi, à 54 balais, avec la fibro et, euh, et un cancer que j'ai réussi à soigner... Euh, je ne vais sûrement pas aller me taper la gueule dehors euh, avec leur flashball et tout, qui sont prévus, et euh, leur gaz lacrymaux et qu'ils se sont mis les masques de côté pour justement pouvoir envoyer euh, du mal sur le peuple quand il va, pouvoir, quand il va sortir. Non, je ne ferai pas ça. Moi, ça sera plutôt de l'autre côté. C'est plutôt euh, tranquillou bilou dans ton coin, en douceur, hein, surtout. Tu montres un... un petit peu comme les serpents. Hein. D'ailleurs, euh, je suis serpent euh, dans l'astrologie chinoise, hein, c'est bizarre, mais c'est un peu comme ça. On va contourner, euh, s'arranger, on peut, on peut, si on veut, voilà. le tout c'est le vouloir. Donc voilà, notre grand jeu continue, hein et voilà, tout va bien Madame la Marquise le château est en feu, mais tout va bien. Les pompiers ont plus d'eau, ils ont plus de camion. <rire> ils ont plus rien. Bah, ils ne peuvent pas venir éteindre. Donc, du coup, bah, le château brûle. Voilà. le château brûle. Et on n'y paria. Si, si vous avez des seaux, c'est ah, euh, pour rien. Pour éteindre le feu du château. Après ça, je ne vois pas tout ce qu'on peut faire. Hein. Voilà. Donc, euh, bah, écoutez, euh, comme d'habitude. Hein. Chacun décide de ce qu'il veut faire ou pas. <rire> Vous avez jusqu'au 11, hein, ça reste ouais, encore un petit peu, hein, un, petit te, un petit peu de temps pour réfléchir et puis pour euh, prendre les bonnes décisions. Hein, parce que euh, franchement, là, c'est une... une aberration totale. Je même pas les bosser. J'ai juste envie de rire. J'ai envie de rire parce que d'abord, j'étais... J'étais... La bêtise humaine, elle n'a pas de limite. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas mon problème. Moi, je vous dis juste que ça m'a bien fait rire parce que je me doutais bien qu'il n'y pas trouvé de solution. Et euh, du coup, bah, et, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, ça me, ça me met en joie parce que je, je sais pas, ça me dérange pas. Voilà, je suis contente. Je, je, je suis contente, Ça c'est la gueule, je suis contente. Je suis super contente. Alors non, je, je vais pas crier, je vais pas gueuler, je vais pas... Je suis super contente, je suis super heureuse, et pour moi, <rire> c'est... Voilà, je comprends pas, je comprends... Je... <rire> C'est génial. Bon, bref, ben, je ne veux pas vous embêter davantage, hein, parce que vous l'avez sûrement entendu aussi bien que moi. Est-ce que vous l'avez compris comme moi Je ne sais pas, hein, parce que peut-être qu'on ne joue pas le même jeu, en final, hein, je ne sais pas. Donc, euh, bah, écoutez, en attendant, bah, prenez bien soin de vous, hein, parce que <rire> jusqu'au 11, le microbe est encore assez important. Après, le 11, il n'y aura plus de problème hein, mais d'ici le 11, il est quand même assez important. Donc, euh, prenez soin de vous. Hein, euh, restez Confinez chez vous et restez chez vous pour sauver des vies. Voilà. Parce qu'après le 11, il va y avoir pas mal de petits soucis. Donc, restez chez vous. Maxi Change. Comment dirais-je Je ne sais même plus. Sauvez un maximum de vies maintenant parce qu'après, euh, il n'y aura plus besoin. Après, après ça, ça se fera tout seul. Il n'y aura plus besoin. Donc, euh, non, euh, plus sérieusement. Euh, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur de tout mon cœur. Prenez soin de vous, prenez soin de, de ce que vous aimez, prenez soin, de, prenez soin de la terre, prenez soin du monde et surtout, soi, prenez soin de votre santé parce que sans votre santé, vous ne pourrez pas aller travailler. Donc prenez soin de votre santé avant tout et le travail. Ah, c voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Et vous savez quoi Il n'est jamais trop tard pour choisir son camp. Bye.